Yo tout le monde, c'est Solio Geek et aujourd'hui vidéo spéciale ALUL ESPISOD 2 La fureur du lapin mort. Ouais bon, je vais plein de trucs. Alors, euh, je vais expliquer un peu euh, quelques trucs, c'est que j'ai un peu. J'ai une allergie, voilà. Et euh, pour faire les modes de ça, ça va être un peu chiant, mais bon voilà. Et donc on va faire. On va essayer de la nouvelle là. Hein, que. Euh... Ah oui c'est vrai, c'est avec les touches de là parce que. Euh... Alors je ne sais plus vraiment quelle touche il fallait je prendre pour euh, se déplacer là, parce que moi j'ai l'allogine avec les flèches du haut et bas alors que là c'est... Euh... D'ailleurs voilà, voilà. Oh putain putain. Non. C'est pratique. Attends, je peux viser ça Non, je peux pas. Ok. Il doit en deux là. Hop là. Attendez, je vais essayer d'aller plus haut. Merde. j'arrive pas à me passer ici là on va passer des heures hein ah, hop hop ah fais chier je te monte à l'ancienne ouh joli je suis ici là Qu'est-ce que ça fait que mort? Eh bah ben nickel! <rire> du coup, ça va ouvrir là. Ouah, ces grenasses d'insectes euh, ont des armures en métal. Bah, mal! Si on pouvait, si on peut pas fourrer. On peut shooter, c'est cool d'être le prince! J'attends que la poule voilà. Qu'est-ce qui m'a attaqué Ok. J ok, tout ça va. Ok. okay. On se soit. Elle. C'est moche d'être seul pour son anniversaire. Je dois être en avance. Je vais lui trouver un beau gros cadeau. Oh, oh totalement le pauvre, quoi. Il a rien demandé. Mais on va lui offrir un cadeau. Hein. Ok. Ah, ok, c'est pour... Euh... Merde. Voilà. Voilà, moi, si vous voulez que je souhaite votre anniversaire aujourd'hui, là, je vous offre une boîte pour vous démonter la gueule, hein. Et euh, si vous ne sortez pas bien le son, c'est normal, j'ai diminué un peu le son tout à l'heure, hein, pour euh, que vous m'entendez, hein. Après, je suis pas sûr si euh, le son... Bah, bon, enfin, Pour venir il faut revenir tout en arrière. On prend totalement démonté est ce que je ne pourrais pas revenir en arrière Ce euh, serait bien ça Alors, il y a un truc à côté je sais pas qu'est ce que c'est ça doit être un truc spécial De soigner, de me soigner parce que si je me fais démonter une fois là-bas, euh, j'ai. Ah je vais oublier eux. Voilà, ça, ça... Oh putain, j'avais oublié eux. Oula, 10HP, 10HP, ça va être risqué. Voilà, j'ai Voilà, c'est bon. Ah. Franchement on a failli mourir là Et euh, je pense que si, si mon personnage fait des rollbacks Ça doit être normal je pense Parce que j'ai demandé à un copain s'il si disait euh, Ouais est-ce que tu l'attends comment la vidéo Oh bah t'as génial sauf que euh, tu lag Mais je pense pas être ce que je lag Attends je recharge Ok X F Je sais pas si vous voyez ou pas, mais je pense que vous bon, venez de débloquer un truc super cool, allez vite le voir. Oh, tu as tué ton dixième monstre, tu peux désormais visiter. C'est Islande, ah bon T'as porté sur tout pour toi. Oh là là, mais c'est quoi ce truc euh... Ouais bon, j'en ai marre, j'ai envie de faire une pause. sur l'île. Ici, vous verrez tous les monstres que, disons, vous rencontrez dans le jeu. Les monstres sont des feignants. Faites-les travailler pour vous. Ils peuvent même vous offrir des cadeaux. Euh, C'est l'heure, j'ai gueule. Voici le vortex. Vos monstres arrivent par là et attendez vos ordres. C'est l'Edorado de Elia. Yeah. Laissez-moi vous présenter, monsieur, tant que il s'occupe de tous ces monstres à votre place. Sympa, n'est-ce pas? Bon, monsieur, maître, laissez-moi vous expliquer rapidement. Car vous êtes si un déjà maître que vous occupez de ces créatures. Et voilà, vous pouvez facilement vous chercher du reste à partir d'ici. La mine et le manoir, le labo et le port de merveilleuses envoies à Chaque zone vous offre un cadeau spécifique à utiliser dans le jeu principal. La mine confère de l'argent, le manoir de la vie, le labo offre des nouveaux objets et dans le shop, le port apporte des surprises. Attribuez des monstres aux zones utilisées sur chaque curseur et choisissez le nombre que vous voulez pour chaque zone. Une fois fait, valider votre choix en appuyant sur espace. Allez-y. Alors, attends. Euh, oui. okay. euh, je pense que je vais faire. La mine, c'est là. Je vais faire tous deux. Ah, d'accord. J'ai pas le droit aux autres. On passe 5. Ok, c'est parti, tous les monstres ont du travail parfait. Vous pouvez quitter l'île à tout moment et revenir quand vous voulez pour ramasser votre cadeau. Et si vous désirez observer les monstres pendant qu'ils travaillent, dur, pas de soucis, appuyez sur ici et admirez votre statut. Maître Maître, une chose bizarre, ces produits de nouvelles zones sont en train de s'ouvrir. Allez ouvrir, chercher les icônes nouveaux. Choisissez la zone avec des flèches et appuyez sur E pour mettre. Amusez-vous, j'aimerais bien être bien être à votre place. <coughs> Alors les trucs nouveaux. On va ici de la noire. Voilà. Amusez-vous. Et <rire> eh ben non Euh ouais vu que je pourrais voir. Et on va aller à la mine pour savoir qui est en train de miner. Ah ouais carrément quoi. Ouais, t'es content Ouais. Et à la plage. Wow, prenez l'ambiance <rire> euh, on va regarder la tour Et après on va quitter Ok, y'a personne Ouais Alors, le roi, Le plus con Euh, et, et la techno, voilà euh. Elle, yes Voilà. <rire> bah dis donc euh, c'est ma course c'était bien <rire> euh, on va essayer de terminer visef -vis ce truc parce que là je commence à je commence les cours je vais bientôt commencer les cours du coup bah oui parce que euh, pour ce que je vous ai pas dit c'est que je travaille en cours c'est à dire que je suis plus un enfant qui fait ouais vas-y je fais mon truc voilà c'est parce que moi aussi j'ai des cours Oh la vache Ouh ça va être très très dur ça En plus il y a plein de Insert coin pas d'explosion et, euh. et euh, du coup c'est pour une nouvelle salle ou... okay. ah, j'aime pas les sauts où oui. il faut être au détail prêt voilà oh non non non non voilà Bien, pourquoi je descends ici pour la sécurité évidemment Pour ça c'est fait c'est pratique et maintenant il faut que je commande tout il n'y a pas un autre jeu on dirait sinon la musique elle me fait penser euh, quand on va avec Miss Fontaine ça fait penser à un <coughs> autre jeu vous pouvez dire aussi euh, que les musiques aussi euh, ils ont, ça vient d'un jour parce que je pense que cette musique me rappelle un peu au-delà miami vous voyez, euh, non regardez moi ce poltron super mythique ouais j'arrive pas à dire alors vous bon, cacher derrière un bouclier et lui bousiller son point faible serait d'autant plus agréable <coughs> oula oula ok nickel oula oula je vais lancer un coup de missile meurt fusée ça c'est fait Et du coup c'était où ah oui c'était où c'était où on a 12 monstres quand même ok y a même une fantôme ici ok Utilisez euh, la carte avec table, Paumé, utilisez la carte avec table, fin, triste, la carte est votre ami. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici, je vais voir. Pardon, oh merde, voilà, ça c'est fait. Je sais que ça emmène un truc du genre, à... bienvenue, vous êtes en enfer. Bon, on est déjà en enfer, c'est vrai, mais. Bon. Ouais, la C'est quoi ça. Oh, yeah. <rire> <rire> voilà, tu es poste toi. Euh... Ouais. Euh... Je vais pas y aller ici. Ah, il y a un truc en ici, donc euh, je vais y aller. D'abord, je récupère plein de trucs. Euh, je sais pas, te soigner. Je vais tenter de survivre. Oula. Merde, c'est le bête. J'ai vu balle Là aussi. Shark seat. Ah, non, c'est le requin, d'accord. <rire> Moi aussi, je me disais aussi. Five, four, three, two, five, zero. <rire> ah, franchement, pas mal celui-là. C'est la fin là. Et il est 18. Euh, je vais essayer de terminer. Au moins tuer un monstre. Parce que là je dois... <rire> euh, je vais essayer d'arriver. Je vais essayer de faire plus longtemps. Euh, déjà si j'arrive à monter ici. Là. Tiens donc le grand prince qui visite notre humble usine. Qu'est-ce que tu racontes petit charbon moi aussi je suis à poil, c'est beau de sentir la prise sur la peau, hein J'économise pour des fringues, il y a une boutique sympa par là-bas Je suis pas à poil Non sérieux, ça suffit là Voilà, ça c'est fait Allez je chope. Euh. lance une amélioration. Ah, C'est un peu chiant parce que ça tue toute ta thune. -là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme note Tenue. Ouais, il faut être Euh Je vais déjà prendre... <rire> voilà, je vais acheter déjà ça. Et voilà, on va acheter ça aussi. Ouais. Et... euh. Qu'est-ce qu'il On va prendre du lâche. Ouais. de missiles, parce que le missile a l'air plus important pour moi, ça. Voilà. Voilà. Je suis le nouveau Justin Bieber. <rire> euh, ouais, il fallait retourner en arrière, je pense. Ouais. Ok, ok, ok. Ok, là il me reste officiellement d'un coin. Ah t'es punis, t'es puni hein. C'est plus que 20 HP quoi On sait jamais un, un. Euh, Du coup il oui, faut aller là-bas Il n'y a pas la fontaine Ok, rien ici Ah, à part ici non Ah, fait chier Ça euh, Let's play this Ok, oui, tiens, là quand je <coughs> Regardez où l'action se déroule sur la carte avec Tab. Je vais me saouler putain. Celui-là bon, il fait font... Cyberclandouille, tech Cyber-Clandouille, tété, vilain robot, il doit rêver de vieilles disquettes pour porno. Bon, si on veut dire ne va pas vite, sinon je me réveille et je te fume. Que veux-tu dire? Hein On va prendre les balles pour euh, les monstres qui sont un peu chiants comme celui-là. Je vais si s'il n'y a pas autre chose. Ouais, ça c'est faible cool. Bon bon, bon bon Ah ouais Du coup je pense qu'on peut en monter mais... On va essayer d'éliminer ce monstre, mais après, on se quittera. C'était rapide. <rire> Boum. Et c'est à verrouille l'enfant. Ah putain en plus la fin est longue. Hein. Et ben on va se mettre en face de la fin et on va, euh, on va faire tout ce chemin parce que ça va être un peu chiant je sais. Mais voilà. Hein. Euh, bah d'ailleurs je vais poser quelques questions, je hein, sais jamais. Ah merde, <rire> j'avais oublié qu'il faut, qu faut que je passe sur le passage. Euh. Pour vous dire, alors que pour ceux qui se demandent ouais, où est-ce que tu vas à la Paris Games Week, etc., et toutes les conventions, là, et bah ben, j'y vais pas parce que. Putain, c'est donc de parler et euh, Parce que j'y vais pas parce que euh, j'économise un maximum pour avoir un bon PC et je suis déjà en calère, je suis à. Je suis très bas, 10 euros vers là. Donc, euh, euh, comment dire, je ne pourrais pas y aller à la Paris Games Week. Etc. Du coup il faudra attendre une autre prochaine fois Et après si vous voulez euh, si, euh, si j'arrive à, à en avoir un bah, je vous dirai ça sur Twitter Oula oh là, oula oh là ça sent ça... mal oh, putain je le sentais Allez vas-y trace trace trace trace Hop là Voilà on est à la fin je vais voir si on peut faire le boss ou on va s'arrêter ici. Si un boss. Je vais voir si j'ai le temps. Ouais, je pense que j'aurai le temps. Oula, c'est quoi ça Déjà, c'est très chic hein, dans un premier temps. Ouais, c'est un nouveau truc. Euh, du coup, on va laisser ici. Je sais que ça, assez court et qu'il n'y a pas eu de boss à ce moment-là. Mais bon. Je sais pas s'il y a un boss après ou euh, voilà. Hein. Donc je pense que 26 minutes ça vous fait déjà plaisir. Donc euh, alors les vidéos trolls je les prépare. Alors là puis oui ça va être un peu long parce que euh, je, quand je filme je like. Bon je crois que je vais régler ce problème là mais après voilà. On va voir. Euh, donc c'est la fin de cette vidéo euh, l'esprit la épisode 2. J'espère que ça va vous faire plaire Je vais essayer de la mettre euh, vers la semaine euh, vers la semaine. Euh, après l'épisode 1, c'est-à-dire celui de lundi. Et euh, bah, de toute façon, le portage sera vite fait. Donc euh, voilà. Et donc, euh, merci pour euh, ceux qui ont aimé. Parce que 3 likes déjà, c'est ça va, c'est génial. Tout le monde adore. Parce qu'il y a certains gens qui sont plutôt là pour faire Ouais, le fun est Mais bon, voilà. Ne vous en fait, pas le fun arrivera. Ne en faites pas. Donc, je vous laisse. Avec. Euh, voilà. Je vous laisse. Allez, ciao. Et peace pour une nouvelle vidéo. Bye bye. I I What do you do? I it. I I